Bonjour les amis nous sommes le 29 mai 2020 donc euh, sur le marché du Dax ici et on voit les 61,8% euh, de retracement de Fibonacci donc qui sont touchés ce matin. Donc euh, très gros niveau ici, on va voir la réaction est-ce que ça va casser ou pas. Donc si on se retrouve ici on est en une minute, si on va voir sur euh, un jour. Donc on voit bien ici donc euh, le marché qui, a, qui était bien monté qui avait atteint les 61,8% qui avait cassé les 61,8%. On voit ici on a un stochastique euh, suracheté. Donc des belles bougies vertes euh, plusieurs jours d'affilée et puis donc ce niveau euh, 61,8% qui est re retravaillé à la baisse ici. Donc ce, ce matin les indices, sont baissiers Donc on voit bien ici en 4 heures, 3 bougies baissières alors que pendant plusieurs jours donc on a eu vous voyez ici la, la belle hausse qu'on a eue et on est sur ce niveau ici qui est un niveau euh, qui, est, qui est un niveau très important bien sûr et qu qui est attaqué ici. Donc en 1 heure on est rentré dans le, donc dans le nuage Ishimoku donc on voit très bien le retournement. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce qu'on va avoir une réaction et que le marché va repartir à la hausse ou bien est-ce qu'on va recasser et jusqu'où recasser C'est là donc euh, qu'il va falloir être, être prudent, euh, parfois être agressif mais plutôt toujours privilégier le scalping bien sûr. Donc ici en 30 minutes on voit un nuage rouge donc qui s'est dessiné, on a traversé donc en 30 minutes le nuage vert Ishimoku. Donc euh, on joue maintenant euh, à très court terme pour voir ce qu'il faut faire. Vous voyez on a des bougies d'indécision ici en 15 minutes. Donc on a des doji ici. Donc euh, c'est possible qu'il y ait une réaction à la hausse. Donc ça se joue euh, à peu de choses ici vous voyez. Il y a des réactions, on ne sait pas exactement ce que va faire le marché. Il faut être prudent. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'expérience il vaut mieux attendre, ne vous positionnez pas parce qu'il peut y avoir des, des réactions dans les deux sens. Si vous avez de l'expérience en scalping et eh bien bien sûr vous pouvez euh, vous amuser sur un marché comme ça mais en restant bien sûr euh, toujours euh, très prudent. Donc euh, encore une fois c'est le scalping qui aura, qui aura la priorité dans, dans une situation comme celle-ci parce que ça peut bouger dans les deux sens très rapidement. Donc, on regarde ici 61,8%. Vous voyez comme le marché va jouer à ce niveau-là. Donc, on peut aussi bien se positionner à la vente qu'à l'achat sur un niveau comme ça. Je dirais qu'il y, y a une bonne probabilité qu'il y ait une réaction, mais on a quand même eu trois grosses bougies baissières en 4 heures. Donc, vous voyez c'est assez, assez délicat. Bien sûr on est également sur une moyenne mobile 20 ici donc euh, il peut y avoir des réactions, il peut y avoir des réactions à la hausse. Vous voyez ici on a eu aussi une forte réaction euh, ici donc le marché ne monte jamais. Les, comme les arbres, hein, on dit les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, ben les marchés c'est pareil. Il y a euh, à un moment donné des réactions, on est peut-être ici sur une réaction et que ça va continuer à monter après. Ça c'est difficile, personne ne peut, ne peut le prédire euh, à moins que vous ayez des, des centaines de millions, des centaines de, de milliards que vous pouvez faire bouger un marché comme ça. Mais sinon euh, si on fait une analyse juste des des graphiques, euh, des, des indicateurs euh, difficiles à dire. On voit le stochastique ici en, en une journée qui est fort suracheté mais un stochastique peut rester aussi euh, assez longtemps. Donc euh, ce n'est pas non plus la certitude que le marché va, va se retourner beaucoup plus que ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc euh, on est prudent, donc on a en 15 minutes ces bougies d'indécision. Vous voyez là il y a de nouveau une réaction euh, à la hausse euh, sur le, en une minute ici vous voyez ça réagit vraiment, vraiment très fort. On peut rester dans un range comme ça un certain temps, vous voyez les bandes de Bollinger qui sont horizontales ici donc on n'a pas vraiment de tendance. Vous pouvez jouer euh, euh, l'achat et, et, la, et la vente entre, entre ces niveaux ici de bandes de Bollinger, donc j'explique ça dans, dans ma formation Scalping plus Ishimoku puisqu'on a ici tous les indicateurs euh, qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Euh, donc il faut vraiment être prudent et prendre des trades très courts parce que sinon vous allez perdre vos gains. Mais il y a moyen de gagner dans, dans, un, marché, dans un marché comme cela. Arriver à sortir rapidement, prendre rapidement ses gains. Donc c'est tout, toute la technique et le plaisir du scalping. Voilà donc je continue à analyser ça, à prendre des traits de cours. À vous donc de faire votre boulot en scalping bien sûr, soyez prudent et bon trade de cette journée. À bientôt, au revoir.